Hey guys, bienvenue sur Fresh. Yeah, yeah, yeah. Bienvenue sur Fresh. Bienvenue à tous. On espère yeah. que vous allez bien, que vous passez une wonderful. Journée et que vous allez passer sinon une yeah. journée wonderful. Yeah. Yes. On se retrouve encore une fois aujourd'hui avec les chroniqueurs, avec le public pour aborder un thème. Et vous avez vu le titre, mm -hmm. SOS, je suis… Persécuté. persécuté. Yes. I, I, I, I. SOS, je suis persécuté. Mm -hmm. My God. Aujourd'hui, on va parler de ça, les persécutions, comment y faire face, yes. comment en profiter, comment Amen. en bénéficier tout mm -hmm. simplement. Amen. SOS, je suis persécuté. Ça yes. arrive à vous, les chroniqueurs ici. Yes. Ça arrive aussi au public. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous encourager, vous booster, vous dire quoi faire mm. euh, pour passer Outre cette période mm. de persécution yes. et quoi faire également pour soutenir des gens qui sont dedans, yes. et vous allez voir que ça va vraiment vous édifier, vous booster. Yes. God is in the control, Dieu yes. contrôle les choses. <coughs> Amen. Amen. Amen. Amen. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un public aujourd'hui? <coughs> ok, on a donc quatre merveilleux chroniqueurs. Bon, on en a trois et on a David. Alors, on a donc quatre. On a quatre merveilleux chroniqueurs aujourd'hui. On a... Euh, on a, Bon, on commence à droite ou à gauche. Les filles ou les garçons Il y a les deux types là, garçons-filles. Les filles, filles. Filles. les filles, les filles. Les filles, elles, elles, filles. elles sont en mmh. galant, on aime les carottes râpées. <rire> on, on a à droite, on a Oli, Tina. Comment ça va, Oli Ça va. Là, on est. <rire> oh, Oli, trop consacré sur ton t-shirt, il y a marqué Jesus, oh « Jesus oh oh oh », Sorry, sorry, sorry. sorry. « <rire> Too much consecrated yeah. », Wow. <rire> Et on a à sa droite, on a « Toto de Jésus ». Non Comment bah, ça va, Tonya Ça va très bien et toi Ça va super, ça va. Ça va. Et on a maintenant l'équipe des hommes Les hommes, les hommes. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Montrez les hommes, vous êtes des <rire> hommes Vas-y, montre-les, montre y David montré, <rire> mon. Les hommes, les hommes Et on a l'équipe des hommes donc avec Arsène Leher <rire> ça va, ça va, ça va. Et on a David, David, je t'aurais checké mais mon bras est trop court. Ça va, David Ça va et toi Ça va. Donc, <rire> donc aujourd'hui, on parle de quoi, Arsène on parle de la persécution, des persécutions. Ah, et tu dis ça avec tellement de joie. Pourtant, yes. c'est un sujet Aye. qui a l'air un peu négatif. Mais quoi. notre but, c'est, si vous êtes persécuté, que vous regardez cette émission, vous soutenir yes. et vous dire yes. qu'après l'orage, il y a le soleil. Après yes. l'orage, il yes. y a le soleil. Et notre but, c'est également vous dire quoi faire, en fait. Parce yes. qu'on peut profiter de cette persécution-là pour recevoir quelque chose, pour mm. avancer avec Dieu. Yes. Mm. Et on va vous donner également les tips pour justement. Restez ferme mmh. yes. et également, on va vous partager nos témoignages et vous pourrez utiliser ce témoignage-là pour édifier quelqu'un, pour booster quelqu'un. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on commence comme ça. Mmh. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Ah. Yeah. Quand la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible ne dit pas euh, tout, euh, mais sauf… Non, même les persécutions mmh. doivent yes. concourir à ah notre bien. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire On doit profiter des persécutions pour ça. grandir dans un mmh. domaine. Yes. Et ah. c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Mais dans mmh. un premier mmh. temps, c'est quoi mmh. une persécution Arsène Une persécution, moi, je dirais que c'est un ou plusieurs moyens par lesquels euh, le diable peut passer ouais. pour, en fait, essayer de nous pousser à abandonner le Seigneur okay. ou son plan. Ok. Il bah, y a plusieurs exemples. <rire> Il a le... Ok, d'accord. <rire> Une persécution, c'est en gros un moyen que le diable utilise, yes. comme tu vas le dire, on va dire à plusieurs exemples, pour mm. nous faire abandonner. David, tu définirais ça comment, toi bah, Un peu comme Arsène, en fait, euh, bah, les persécutions… Euh... En fait, elles peuvent euh, avoir pour but de... Enfin... C'est bon, on t'entend <rire> ah pas, c'est même... Un peu comme Arsène a dit, etc. Il y a plusieurs types de persécutions, etc. Oh yes. Par exemple, on peut se moquer de toi, etc. Mmh. Laisse <rire> un pique ici. Je suis persécuté dans le frère. On peut se moquer de toi, etc. Et mm. donc, du coup, voilà. Bah, ok, ok. Donc, ça peut être ça. Ok, d'accord. Tu définis persécution bah Moi, je dirais bah, une persécution, c'est un type pression qui est par lequel… Un type de pression. Un type de pression bah, mm. par lequel on peut vivre des expériences assez difficiles, mm. des problèmes, des euh, types d'oppression, tout Google. Ça, là. Merci, Google. Ah. Merci. Ah. merci. Donc, une persécution, c'est une pression. C'est une pression qu'on te met, yes. et c'est une pression, ça peut être une moquerie, yes. et c'est une pression qu'on te met dans le but que tu abandonnes Jésus. Yes! yes. Ça. Ok, d'accord. Donc là, on parle de persécution dans les choses de Dieu, hein, mm. pas de. Okay. Exactly. Yes. ok, toi, tu dirais que c'est quoi une persécution? C'est euh, Je dirais que une injustice. Une injustice, envers, ouais. Envers euh, mm. ben, les choix que tu as pris. Euh, les choix. Mm. Une injustice envers les choix que tu as pris. Parce qu'on mm. le rappelle, les persécutions ici, à soi, je suis persécuté. C'est pas euh, oh là là, l'école, j'ai mis un pantalon bleu. Ah non, non, non, on parle de persécuter à cause de ton choix. Yes. Yes. À cause. Lorsqu'on prend la décision de suivre Jésus, qu'est-ce mm. qui se passe? On peut mm. être qu'est-ce que dit la Bible à propos de ça, le R La Bible va dire que tous ceux qui veulent vivre en Christ pieusement seront. Ok, ok, ok, okay. <rire> Tous ceux. <rire> la Bible ne dit pas certains. Mmh. Tous ceux mmh. qui veulent vivre en Christ pieusement. Donc avec sérieux seront persécutés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, On aime bien les émissions, on parle de, de comment entendre la voix de Dieu. <rire> on parle de la relation avec Dieu, on parle de Dieu même. Aïe, aïe, aïe. Mais dans le package, il y a aussi les persécutions. Yes. Pourquoi on est persécuté, David bah, Déjà, euh, comme tu as dit, Arsène, bah, tous, ceux qui le vivent, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ bah, seront mmh. persécutés, etc. Amen. Et euh, en fait, euh, les persécutions, en fait, tu peux les prendre en fait, pour te pousser en fait, à, à aller vers Dieu, etc. Et mmh. à grandir avec Dieu. Mais, en fait. mais pourquoi, clairement, est-ce qu'on nous persécute En fait, il y a deux pourquoi. Il y a pourquoi tout attaché, mmh. la raison. Et il y a pour, est-ce quoi, euh, le but. Yes. C'est quoi la raison pour laquelle… Oh, oh elle a, a prévu de faire <rire> sa meilleure émission. <rire> Moi, je dirais qu'on est persécuté parce qu'en en fait, en ayant, ayant pris le chemin de choisir Dieu, mmh. en fait, on est différent des, des autres. Et Exactement. dans le monde actuel, en fait, les gens, ils n'aiment pas la différence. Mmh. Et vu que nous, on a accepté Dieu, en fait, ouais. on est différent des autres. Okay. Les, en fait, ils ne comprennent pas pourquoi nous, on a accepté Dieu. Parce que, en fait, quand tu ac quand acceptes Dieu, mmh. tu fais le choix de donner toute ta vie entière à Dieu. Mmh. Du coup, le monde, ça t'oublie. Du coup, tu es différent. Et pour eux, ils se disent, mais pourquoi euh, tu es différent de nous Est-ce qu'on meilleur de nous Est-ce nous. est, est qu meilleur que, que nous tu crois en une personne invisible, une personne que tu vois jamais, en fait, ils ne comprennent pas le. Donc, le... La, la raison des persécutions, c'est en fait la différence. Oui, c'est ouais, ouais, ouais, ouais, la ça, différence, tout simplement. C'est ça, en fait, c'est ça. Si, si on est tous là habillés en noir aujourd'hui, quelqu'un vient bien, habillé en blanc, je mm. mm. vous dire qu'on va le regarder bizarre. Bah ça. Ça. oui, on oui, c'est bizarre. Ça donc, se en fait, en fait c'est ça, donc, c'est ça pour toi, la ouais. raison pour laquelle on est persécuté bah oui, c'est parce qu'en fait, bah, on ne suit pas le même mouvement que tout le on monde. On ne suit pas le même mouvement et que les autres mmh. et donc on dérange quelque part. Exactement. Mmh. Et la Bible elle-même la, la elle le, dit, le dit, plutôt pardon, mmh. que, en fait, on fait partie de ce monde ouais. mais on n'est pas dans ce monde. Mmh. Mmh. Yes ça, En fait, déjà, bah, c'est une grande différence. C'est même pour ça en fait, qu'on est conseillé comme des intrus. Mmh. Hein, bah, mmh. mmh. Vous savez, y a, y a, je vous dis la vérité, hein, par, pour toutes les personnes qui sont persécutées par la famille, par les parents. Euh, c'est une joie, mmh. c'est ça un bon ah, signe. Yes. La Bible le dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mmh. Donc c'est le signe que tu vis pieusement en Christ. Yes. Ça non Si tu vas persécuter, c'est que tu vis pas pieusement en Christ. Mmh. Hein. Yeah. Interroge-toi. C'est vrai ou pas La persécution, c'est le signe qu'on marche véritablement mmh, ça avec Dieu. Ah, c'est ça non yes. C'est yes. un bon yes. signe quelque part. Ouais, bon c'est un bon signe parce que quand on prend l'exemple par exemple des apôtres. Mmh. En fait, Jésus-Christ, premiers, voilà, ouais. premiers apôtres, Jésus-Christ leur avait dit en fait, vous allez être persécutés, mmh. vous allez être détestés, comme mmh. moi j'ai été détesté. Mmh. En yes. fait, quand les apôtres en fait avaient prêché la parole mmh. en Israël, certains ont été emprisonnés mmh. et ouais. en fait ils se réjouissaient dans la prison mmh. parce qu'ils avaient capté en fait ouais. la dimension mmh. que c'était d'être persécuté. Yeah. Moi je trouve. Ah. <rire> tu, tu dis quelque chose. Tu dis Jésus leur a dit vous serez haïs comme j'ai été haï, mmh. vous serez persécutés comme j'ai été persécuté. C'est yes. parce que ceux qui ont persécuté Jésus voient Jésus en nous. Mmh. Mmh. Donc, on pas mmh. C'est ça en fait. C'est ça la persécution. La persécution, mmh. c'est euh, tu, tu es différent et on n'apprécie pas ça en fait. Ça, mmh. dans yes. ça. on n'apprécie pas ça. Pas. Yes. Mais en nous, qu'est-ce qu'on va faire On doit s'en réjouir, c'est ça. C'est yes. ça. On doit s'en réjouir et on doit vraiment rester accroché à Dieu. Mmh. Garder les yeux fixés sur lui. Euh, c'est normal ça. en fait la persécution. Ouais, c'est normal. Enfin c'est normal. normal. Je dis pas que c'est normal du sens où aller, aller, « Seigneur, persécute-moi. Oh, <rire> non, ce n'est pas ça, mais, mais en vrai c'est ça, non ouais. c est, c est, c est, Ça accompagne ce que le vivre avec Dieu, c'est ça, non Oui, mmh. parce que bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait ça fait partie du package. Mmh. Comme tu as dit, on accepte Jésus dans notre yes. vie, c'est bien, tout ça, sais, on a des mmh. expériences, on a des mmh. miracles financiers. Mais les mmh, perceptions aussi, a, ça va avec. C'est un package en fait. C'est un package. Un, on ne oui, prend pas des, des, la moitié de Jésus, on prend tout. On en prend tout. Mmh, des wow. fois, tu achètes wow. des choses sur Internet. Yeah, mmh. Et sur Internet, si tu reçois, tu as acheté, admettons, j'en sais moi une belle veste. Ouais. Tu es là, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. Il y a un beau carton, il y a un bel emballage. Ah. Hein, mais la carte bleue a chauffé. Mmh. Ah, c'est wow. ça en fait. Il wow. y a, il y a, il y a, il y a, y a... Jésus est gratuit, mmh. mais le suivre y a un petit prix yes. quand même. Y a un petit prix et le prix c'est resté ferme, safe et chacun d'entre vous ici, je crois, vous avez déjà été persécuté, sauf David, hein, parce que… tu <rire> <rire> <rire> <rires> <rire> tu <tiens> déjà été… Perdu... <rire> <rire> <rire> <rire> <risa> <tia> <tia> <tia> Donc, vous avez tous été, je crois, persécutés ici. Yes. Et euh, vous allez clairement dire comment vous avez fait pour passer outre cela et comment vous avez fait pour utiliser cela clairement, en fait. Mm. Utiliser cela à votre avantage, en fait. Yes. <tia> OK Parce qu'on peut l'utiliser à notre avantage, n'est-ce ouais. pas c'est ça. Attendez. <tia> <tia> <tia> Ok, c'est dans le package, on va être persécuté, mmh. mais maintenant, si la Bible dit que tout concourt à notre bien, c'est qu'on peut tourner un mmh. peu les choses. Ouais. Vous savez, quand Jésus est mort, le diable se dit, <rire> ah. alors qu'au final, ouais. là, il venait de signer son ah. arrêt de mort. Ah. Des fois, on dirait que c'est mort, mais mmh. c'est là que la vie intervient. Yeah. Et des fois, on est persécuté, le diable se dit, <rire> je l'ai réduit mmh. en bas. Mais en nous réduisant en bas, il approfondit notre relation avec Dieu. Oh. <rire> c'est de ça qu'on va parler clairement. Yes. Mais maintenant, dites-moi... Un exemple de persécution parce que quelqu'un peut dire ok c'est une pression parce que tu es chrétien mais clairement qui a un exemple à toi par exemple. Est-ce que tu as un exemple euh, de persécution Moi, en fait je dirais bah du coup, moi, je suis incomprise un peu autour de ma famille, okay. mes amis, parce que en fait, le fait que j'ai choisi Dieu, ta famille, n'est-ce pas Surtout, surtout. Le fait que tu bah, ah, as choisi hein, Jésus, ouais. le fait que je me suis consacrée sérieusement euh, en Dieu, bah du coup, c'est un peu euh, chez moi. Mal vu. C'est mal vu parce que enfin je passe tout mon temps maintenant à prier. Wow. Euh, je suis plus là à sortir dehors avec mes amis de ça. enfin… Je... Enfin, Tu bah, attends, attends. On, on, on va on va équilibrer oui, les choses. Ouais. Tu as des amis. Je veux des amis, une, mais tu as, tu as tu vis une très belle vie. Vie, tout ça. mais en gros tu ne vas plus dans les endroits oui, bizarres c'est ça en fait ça. je me consacre vraiment mon temps à passer du temps avec Dieu à, okay. à entendre sa voix je cherche à entendre sa voix enfin quand je suis chez moi je cherche à lire la Bible wow. à un peu à à le découvrir ce que la fait, vie à, à parce découvrir qui connaissais pas Justement, et tu rattrapes le temps perdu en fait il y, y a beaucoup de choses à prendre avec Dieu du coup hmm. je me dis le temps que j'ai bah, vaut mieux le passer en cherchant à savoir c'est qui okay, à savoir Amen. il a fait quoi a se ses œufs, tout ça du coup voilà et du coup ta famille ne te comprend pas trop ils sont enfin mais pourtant tu es là tu es avec ta famille comme tu es gentil à la maison tout ça sûr mais en fait c'est juste Choix là, c'est ouais, comme ça choix. la dérange. C'est comme la, si la, elle a fait, fait le mauvais choix en fait. Ils okay. se disent pourquoi euh, aussi euh, tu es aussi jeune et tu prends le choix de d'accepter mmh. Dieu, tu gâches ta, je gâche ta jeunesse, tu, euh, tu, euh, tu fais rien, ouais, ouais, tu fais que prier. Mais d'accord, ok. Donc en fait, on, on, on, on, voilà un type de persécution la persécution un peu familiale. Mmh. Est-ce que tu as d'autres persécutions mmh. bah, Par exemple, moi c'était bah, plus euh, j'ai accepté Jésus, peut-être j'étais encore. Euh, début fin lycée. Okay. Et euh, c'est surtout en fait au niveau des amis. Mmh. C'est-à-dire que bah, en fait euh, tu, tu parles avec eux mais tu les mêmes sentiments. Tu, tu sens ah que c'est ouais. euh, ouais, pas du tout le même mood, et du coup bah, en fait euh, que tous tes amis te mettent de côté bah, parce que tu as choisi mmh. Jésus, bah, c'est aussi un type de persécution Une persécution ouais, amicale en fait. Ouais. Est-ce qu'on on vous a déjà appelé par un surnom oh, voilà. oh Vous oh, savez oh, ça, oh, un, oh, jour, oh. un jour <rire> un jour j'étais oui. Mais <rire> je pas, non, mais pour réagir à ce que t'as dit, moi aussi, genre, à partir du moment où, où, en fait, où j'ai accepté Jésus, etc., et j'ai décidé d'en parler à tout le monde, etc., on a commencé à m'appeler bah, Pasteur, Pasteur ah, Soin, ouais. tout ça. Pasteur Soin, <rire> <rire> soin, soin, soin. C'est mon surnom, bon, ça. Un jour, j'étais chez un ami à moi, et, euh, et euh, je sais pas pourquoi, j'avais comme égaré mon téléphone. Moi, j'étais déjà chrétien, mais lui, non. Mm. Et, euh, il était musulman, OK ouais. et, euh, et, et je lui dis « Est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît ?» Et là, il tape prémis sur son téléphone, il ne trouve pas mon numéro. Il dit « Mais j'ai pas ton numéro ?» Et, je, et là, je lui dis « Comment tu pas un numéro, frère ?» Et là, je lui, je lui donne mon numéro, 06, la suite, OK Et là, il tape, sauf que quand tu tapes sur l'iPhone, un numéro dans le clavier, il y a marqué « affiché. Et là, il y avait marqué « Le pape !» Arrête d'appéter les microns toi, Il y avait marqué « le pape », vous comprenez ah ouais. Il y marqué « le pape », et on m'appelait que comme ça. On m'appelait 777, ouais. 7, 7. Ouais. Ah, on m'appelait pasteur, le pape, on m'appelait ouais. le prêtre, wow. on m'appelait Jésus, ouais. on m'appelait… On m'appelait. Euh, euh, voilà. Wow. Ouais. Ouais. Moi, on m'a déjà appelé « le père ». Le père Mon père, non Non, le père. Ah, le père. T'es pape, t'es le père. Ok, waouh. On t'a appelé comment toi, lui Pasto. Pasto. Pasto. Ouais. Wow. Ta famille t'appelait comme ça? Ouais. Surtout ah, ma mère, mais surtout ouais. que toi, là, tu m'as déjà raconté que ta famille était vraiment terrible. Hein. Ah, non, oh non, la famille d'Oli, en fait, la famille d'Oli, ils persécutent, <rire> mais ils, sont, ils, ils, ils savent piquer, en fait. <rire> en fait là, ils te taillent, mon frère. Elle me disait wow. des trucs. Frère, elle était là, elle me racontait des fois comme ça. Mm. Moi, j'étais là. <rire> <rire> Même moi, ça me faisait rien. Ton ta famille disait quoi? Non, mais, mais non, rigole, mais ça avait mal au cœur. Hein. C'est vraiment vrai, mal au cœur. Ouais. Non, un jour, franchement, j'avais fait une feuille ouais. et je devais prier en fait ouais. pour, euh, pour une brebis. Et en gros, euh, j'avais menacé le diable vinaigri. J'avais écrit en gros, Satan, tu es mort. <rire> moi, je l'avais laissé sur la table de mon salon. Aïe, grand deuil. On était à chercher la persécution wow. toi aussi. <rire> non, mais ouais. Eh, SOS, j'ai pas réfléchi. <rire> et, <rire> et moi, il y a un groupe euh, familial WhatsApp et il a juste fallu en fait. Ah, vous connaissez le groupe familial WhatsApp? Ça ça fait et du coup, ben, mon frère en fait, il l'a pris en photo, il l'a balancé dans le groupe et euh, voilà quoi. Il dit « Regardez cette folle, <rire> ça, elle a le diable, faut wow. faire attention à elle. » <rire> voilà. Il a dit « Fais attention à elle <rire> !» Son frère, voilà. il est vraiment offensif avec elle. Ça, wow. euh, okay. Et ça te faisait mal au cœur, non Ouais. Ça en fait, fait vraiment mal au cœur. Hein. quand même, ça s'applique Non, en fait, fait eux, ils rigolent, mais ils ne savent pas à quel point ça fait mal au cœur. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un autre type de persécution Les amis, l'école, tout ça, mais quoi d'autre Moi, je dirais l'abandon. Mmh. Genre, euh, j'ai connu plusieurs personnes, par exemple, elles ont donné leur vie à Christ. Ouais. Moi, personnellement, c'est parce que j'ai vécu, mais j'ai vu beaucoup de témoignages. En fait, après, comme par hasard, mmh. avoir donné leur vie à Christ, mmh. bah, leur entourage a fait volte-face et ils se sont mmh. retrouvés mmh. seuls, en fait. Mmh. Et moi, je trouve que c'est un type de persécution parce que, en fait, ça peut nous pousser à abandonner mmh. Dieu. Ça peut nous pousser à abandonner Christ. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moyen ou plusieurs par lequel mmh. le diable le passe pour yes. nous pousser à abandonner le Seigneur. Mmh. Et moi, je dirais l'abandon. L'abandon, ok. L'abandon mmh. des gens autour de toi. Ouais, voilà, tu ne te même plus. C'est ça. ça, parce qu'en fait, avant, avant tu, tu étais considéré deux, tout ça. Et là, maintenant, à ouais. cause d'un choix, tu mmh. te dis, mais... Attends, mais, surtout que c'est un choix bénéfique, quoi. Je yes. bah, ah, comprends ouais, pas, en bah fait, oui. pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Ouais, mais vrai. voilà, c'est la Bible, c'est la Bible. Mm. Ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Mm. Et il faut accepter ça. Il faut pas en vouloir aux personnes qui nous persécutent, ok? Elles sont en train vrai. de nous pousser vers Dieu. Yes. Elles, elles sont en train de nous pousser vers le plan yes. de Dieu. L'apôtre yes. dit que les persécutions sont, euh, c'est le couloir qui mène à la, la gloire. Couloir. Et yes. qui yes. mène également à l'accomplissement de notre destinées. Mm. Regardez yes. Jésus. Jésus était persécuté par sa famille. Hein. Mm. Jésus était vraiment persécuté par vrai. sa famille. Il était persécuté. Il était même autour de lui, il était persécuté. Mm. Mm. Regarde au final qui il est devenu. Est oui, est bon. Les persécutions ne sont vraiment pas négatives. On doit vrai. bien en profiter. C'est ça, ça, On, dit, ouais. on peut profiter des persécutions. Exactement. Mais comme tu l'as dit, en fait, il faut en fait savoir tirer euh, le bien des persécutions. Mm. Et quelque chose aussi qui est bien et qui est important, c'est mm. beaucoup relativiser. Yes. Parce que euh, si on commence à, à tout prendre euh, contre nous. Vraiment. Mmh. Ben, en fait, on va plus s'en sortir et je connais beaucoup de personnes qui ne sont jamais en fait, sorties des persécutions et mmh. qui ont carrément en fait, pris la décision d'abandonner Jésus mmh. parce que euh, c'était trop fort pour mmh. elles, mmh. ou euh, elles n'étaient pas assez fortes. Yes. Et donc, du coup, en fait, du sens inverse, il faut se dire que quand je me fais persécuter, c'est pour moi. En fait. C'est mon... moi qui grandis. Yes. C'est moi qui moi mmh. grandis. C'est ça, ça le paradoxe, c'est qu'on a l'impression mmh. que euh, on, on, on, les hommes grandissent normalement dans un état vraiment… Euh, Parfait, une atmosphère, mmh. vraiment tout ça. Ouais. Mais en Dieu, des fois, on grandit parce qu'on prend des coups, en fait. Yes. On prend un coup, mais quand on prend un coup, on renonce alors à ça. Vous yes. mmh. voyez un peu C'est ça, en fait, les choses en Dieu. Ah, yes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es persécuté, tu suis les pas du maître, en fait. Yes. Yes. Tu suis les pas du maître, en fait. Exactly. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Mmh. En vérité, vous savez, il y a une phrase qu'on dit, on dit, oui, euh, euh, j'ai donné ma vie à Jésus. En mm. vérité, j'en parlais un jour avec le pasteur d'Arius, cette phrase-là n'existe pas. Mm. On ne donne pas sa vie à Jésus. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit, donnez votre vie à Jésus. Mm. Dieu te dit, renoncez à votre vie wow. et acceptez yeah. celle yeah. que j'ai pour vous. Wow. Il ne s'agit pas de donner sa vie à Jésus, il s'agit de renoncer à celle qu'on mm. a, mm. la laisser de côté et accepter la sienne. Et dans la sienne, c'est vrai qu'il y a notre appel. Il mm. y a une relation avec Dieu à l'écoute de mm. la voix de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Mais avant ça, il y a une phase qu'on appelle la phase persécution. Yeah. Et dans mm. cette phase-là, je suis percé de toutes parts, mes défauts restent là, mes mauvais caractères restent là. Ça t'apprend à être calme. Qu'est-ce que la persécution vous a déjà apporté, vous Est-ce que vous avez un témoignage comme ça Moi, je dirais que la persécution, en fait, ça m'a… Oui. La persécution, la persécution, ça m'a apporté en fait une dépendance envers Dieu. jeu. Waouh, attends, attends, attends, attends, on peut acclamer le public, là, c'est… attends, attends, attends, attends. Attends, ça oh. on va en parler là, on va vous expliquer comment faire pour sortir de la persécution, enfin, pas pour sortir, mais pour tenir ferme, parce que yes. yes. il faut distinguer, attends Arsène, attaque et persécution. Mm. Les persécutions, c'est ce que Dieu, Dieu permet, ça n'est-ce pas oui. C'est mm. voilà, les attaques c'est mauvais par contre, voilà. yes. et bon, on verra ça un autre jour, mais ça t'a rendu dépendant de Dieu. Yes. Vas-y, wow, explique-moi. Ça m'a explique rendu dépendant de Dieu dans le sens où je me sentais incompris par mon entourage, mm. et. Il n'y avait qu'une seule personne qui me comprenait, et c'était lui. Oh en fait, L'Éternel incompris a compris yes. que l'Éternel le comprenait. Oh oh et on parle ici, s'il y a un Éternel incompris, sache que l'Éternel te comprend. Oh oh c'est ça, le pire truc des persécutions. Ouais, T'as l'impression que personne te comprend. C'est ça. Mm. En fait, j'avais l'impression que personne ne comprenait. Mm. J'étais là à prêcher l'amour de Dieu, j'étais mm. là à prêcher Jésus, mais les personnes ne comprenaient pas. Mm. Et il y a un verset qui m'a touché, vraiment, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. C'est qu'en fait, Dieu prend les choses folles de ce monde mmh. pour confondre les sages. Sage. Ah, yeah. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, peut-être que je suis fou aux yeux du monde, mmh. mais wow. aux yeux de Dieu, je suis sage, aux yeux Vous savez Vas-y, frère. Et ça m'a apporté en fait de la dépendance de Dieu. Je me suis dit, père, il n'y a que toi qui me comprends, alors je vais me rapprocher de wow. toi. <rire> ça, c'est vraiment un truc que, que... moi, personnellement, j'avais utilisé dans les phases, j'étais vraiment très persécuté. Mmh. C'est, David va, va appeler Dieu mon refuge. Mmh. David va appeler Dieu ma haute retraite, mon consolateur, mon yes. conseiller. Et euh, nous, quand on lit la vie de David, on se dit wow, « Waouh, quelle wow. relation wow. il avait avec Dieu mmh. !» Mais pour appeler Dieu mon refuge, c'est qu'il a besoin voilà. de s'abriter. Yes. Pour appeler Dieu ma haute retraite, c'est qu'il a besoin des fois de se retirer. Wow. Pour appeler Dieu mon bouclier, c'est qu'il a besoin des fois de protection. Amen. Et on n'aura jamais la relation avec Dieu. Oh Dieu est notre refuge, Dieu est notre abri, si on ne doit pas s'abriter. Ah. Yes. Et des fois, il faut comprendre que les persécutions sont là, Arsène, comme tu l'as dit, pour nous amener et nous pousser vers une totale dépendance. Ouais. À Dieu, ouais. à les hommes te rejettent. Mm. Les... Regardez David, dit quoi David dit, euh, dans les psaumes, il va dire, je suis comme un étranger parmi les miens. Wow. Je suis là, mais je suis un étranger. Mm. On, se... on est pareil, on se ressent, ouais. mais je suis comme un étranger. Mm. Mais plus tard, on verrait que le gars avait une relation avec Dieu terrible. Ça. Mm. Regardez David, on continue, il était persécuté euh, par, par, par, par le roi Saül. Mm. Il était persécuté. Il va se renfermer dans une grotte. Une grotte. Mais dans... c'est dans cette grotte-là qu'il va rentrer pleinement dans son qu appel, wow. que Amen. Dieu va se révéler à, à lui et va l'utiliser. Pour la Donc, toi, tu es que les persécutions peuvent nous pousser à une totale dépendance à Dieu, yes, c'est une totale mmh. dépendance à Dieu et ça peut nous permettre d'approfondir notre relation avec yes. lui. Ça peut vraiment nous permettre de... En fait, tu es obligé, tu ça, ça. Soit tu voilà. t'abandonnes, soit tu te rapproches. Voilà. Ça. Soit, soit, soit les persécutions vous éloignent, soit elles vous rapprochent. Il n'y a pas wow. d'entre-deux. Soit elles vous éloignent, mmh. soit elles vous rapprochent. Mmh. Toi, tu dirais quoi, Oli bah par rapport au ce que ça m'a apporté ouais, ce que ça peut apporter ouais Bon moi l'un des points euh, c'est vraiment la patience mmh, parce que moi ça, le, le caractère ça l'a ouais, travaillé au du caractère, mmh, wow, yes. euh, surtout au niveau de ma mmh, euh, de mes parents de ma okay. mère euh, j'avais tendance en fait moi, ben, du coup, euh, quand je me suis convertie, j'étais très euh, radicale aussi. Camère, aussi. ouais, <rire> ouais, ouais. J'étais très radicale. Et du coup, euh, dès qu'en fait on me lançait un pic, mmh. ah, tout de suite, j'étais offensée C'est-à-dire que je devais répondre du tac au tac. Mmh. -à -dire que, Quart oh. de tour <rire> mmh. Quart de tour Ouais, tu fais semblant d'aller à l'église. Ouais, mais oh, moi, au moins j'y vais, etc. c'est oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ouais, insolente, ok. C'est insolente. Et du coup, ben, ça m'a appris… Ben, c'est vrai que tu étais très, très insolente au début. C'est le passé. Amen. Amen ça a travaillé ce trait de mon caractère. Amen. Ouais. Amen. Donc ça t'a fait évoluer. Ça Et aujourd'hui, je suis patiente. Et même, je te reprochais il y a quelques jours d'être trop patiente wow. avec euh, certains, ah, ça... certains trucs. Là là. Comme quoi, hein Comme, comme quoi, n'est-ce quoi? Ouais, comme quoi, comme quoi, quoi, ouais. pas voilà. Comme quoi. Non, c'est vraiment pas mauvais. Et surtout, il faut comprendre, c'est... Normal, yes. je le redis, c'est normal. normal. Ne croyez pas que vous avez des parents méchants, mm. vous avez des amis méchants. En vérité, ce n'est pas les parents, c'est yes. la famille. Ce n'est pas le reste de la famille, c'est les amis. Mm. Yes. Ce n'est pas les amis, c'est les profs. Mm. Mm. Moi, ma prof de philo m'a déjà… Bon, oh. après, il y a des gens qui cherchent la persécution. Moi, j'ai cherché… Oh. C'est que la prof, un jour, parlait de la parole en cours et elle-même n'était pas chrétienne, elle ne comprenait pas trop ce qu'elle disait. Je me suis levé d'un coup, j'ai dit, ah. dit <rire> nerveux, hein « C'est faux !» C'est je venais de me convertir, j'étais en terminale, j'ai dit « ça c'est faux, n'importe quoi, euh, prof de philo !» J'ai dit « nan nan nan Et là, il y a une autre qui se lève, elle dit oh, « arrête tes fables là !» <rire> Elle a dit « ah non, non, non » Elle, elle m'a dit « on te l'a pas dit, mais tu nous saoules tous là avec toi !»« Tu nous saoules tous !» Je m'en souviens, j'étais… Après, je vais... <rire> Vous voyez quand vous avez le seum mais vous ne savez pas quoi dire ouais. oui. Mais moi, après, je cherchais ça, j'étais en cours de maths et tout. on va faut pas faire ça, OK Je m'en souviens, je voulais montrer au prof que moi, je suis chrétien, je fais pas en mathématiques et j'ouvre la Bible et je suis là, je lis comme ça. Et je, je, je, regarde, et je, regarde, et je regarde tout le monde me dit... Et on vit, quand tu tournes les pages... <rire> vraiment fort voyez <rire> ouais, non moi je cherchais les persécutions ah, ouais, ouais. mais comme tu l'as dit les persécutions de travail véritablement ah, moi j'étais ah, comme toi oui, oui. j'étais vraiment euh, ah, ouais. ah, euh, ah, ouais. très très ah, ouais. impulsif hein, ouais, qu'est-ce que ça a produit chez toi les persécutions David bah, moi aussi moi ça travaille mon mon honneur par exemple envers mes parents en fait qui hmm. par exemple mon père me persécute beaucoup par exemple et euh, du coup ça travaille mon honneur etc envers lui et euh, qu'est-ce voilà, qu'il y a au lit qu'est-ce non non non je... j'ai l'impression que tu veux pleurer Hein Non, mais non, mais c'est… c'est quand je parle, à me faire penser aux persécutions. Mais… <rire> je rigole Je rigole Je gorge, Je rigole Je rigole En fait, dis que tu rigoles, s'il te plaît ah, François, dis... Non, frère, pas en vrai, fait, vrai, David a un humour vraiment particulier, vrai. et il faut le capter, en hein. fait. Il faut le capter, OK il faut le capter. <rire> Non, je <gorge>. rigole. OK, donc toi, les persécutions, ça t'a apporté, donc L'honneur, envers le parents. L'honneur, en fait, ça t'a appris vraiment à… À aller au-delà de leur comportement et yes. à les aimer voilà tant on qu'est-ce que ça t'aurait apporté les persécutions bah moi ça m'a apporté en fait tu la... as bien goûté ça hein. ouais tu t'as très bien goûté ça hein. yes, yes. j'ai goûté ça yes. et bah moi je dirais que ça m'a appris enfin euh, j'ai appris euh, à j'aime bien parce qu'on parle des persécutions avec le sourire avec la joie ça oh, bah, bien oui. sûr parce en fait, je sais que c'est vrai que c'est dur chers internautes chers téléspectateurs chers fresh oh. je sais que c'est dur mais mais au final, c'est pour notre bien. Yes. C'est comme quand on est petit, on veut prendre un médicament. Moi, je détestais les médicaments. Mmh. Vous connaissez le Smecta Ah oh. On dirait de la terre, je détestais ça. <rire> J'ai l'impression de manger de la terre, de boire de la terre quand je voulais ça. Et, mais au final, c'est pour notre bien, en fait. Mmh. Et il en va de même, en fait. Donc, toi, bah, c'est quoi Du coup, moi, ça m'a plutôt apporté la capacité à prier. Parce qu'avant, mmh. je n'étais pas vraiment consacrée à prier. Okay. Et quand j'étais euh, persécutée en guillemets, bah, mmh. du coup, je me suis dit, bah, Vu qu'il n'y a personne avec moi, vu qu'il n'y a personne à côté de moi. Pour autant là avec Dieu, quoi. Autant là ouais. avec Dieu. Mmh. Du coup, je me suis vraiment mise à fond à prier, prier. Yes. Et c'est là, là que j'ai commencé un peu à entendre la voix de Amen. Dieu. Il commençait à me parler. Amen. Genre, il me disait des petits trucs comme quoi Oui, t'inquiète pas, je suis avec toi. Wow. Partout, tirage, Amen. je serai avec toi. Je ne vais jamais te délaisser. Amen. T es ma fille, tu seras avec Amen. moi. Et voilà. Mais pour avoir la foi que Dieu est avec nous en tout temps, il faut que déjà dans des situations compliquées, là, il. Il faut qu'on voit les choses compliquées. Moi, je sais personnellement que peu importe la situation, si demain il y a une bombe nucléaire qui explose euh, dans ma bouche, je n'aurai mmh. rien mmh. parce que mmh. euh, je sais que mmh. Dieu est avec moi. Parce yes. que dans les situations de persécution, mmh. quand yes. tout le monde était contre moi, quand ma famille était contre moi, il était avec il moi. Était mmh. yes, il était là. Il était avec moi. Yes. Et on aimerait vous fortifier, guys, en disant ceci, c'est que c'est un temps, en fait. Mmh. Et yes. après le yes. mauvais temps vient le beau, le beau temps. temps. Yes. Mmh. Et y un verset que j'ai à, à cœur au lycée Romains 8, 18. La Bible dit, les malheurs des temps présents mmh. ne oh. sauraient être à la gloire à venir mmh. qui sera révélée mmh. pour nous. Yes. Il y a un frère ici ah, qui est un chef de production. Euh, à Évangile TV, Julien, vous connaissez sûrement Julien Fab. Mm. Euh, lui, il était très persécuté par ses parents. Mais vraiment persécuté, ça veut dire. Euh... Vous voyez, dans Percé, il y a. Y a, percé, y a, percé, y a... <rire> il était Percé, il était cuté. Dans Cuté, il y a cutter. Mm. Mm. Il, était, il était persécuté, vous comprenez. Et euh, c'était vraiment compliqué avec ses parents, tout ça. Et euh, au final, il s'est battu, il a persévéré, mm. il a payé le prix qu'il fallait. Mm. Il continue à aller à l'église, pourtant, il y a eu des occasions de baisser les bras. Mm. Mais au final, sa mère s'est convertie. Puis mm. ça, ça puis son père s'est converti et wow. ce dimanche quand j'étais au culte, j'entendais son père et sa mère qui étaient derrière moi en train de dire « Amen » à la parole, en train de prier en langue, wow. en train d'adorer et « Gloire Dieu On passe un coucou aux parents de Julien, à la soeur de Julien s'ils nous regardent et à Julien aussi. Donc… Les persécutions, au final, il y a quelque chose derrière. Yes. Yes. Ah ben. Il faut accepter de passer par là. Je ne peux pas aller au CM2, tu n'as mmh. pas accepté le CM1, en fait. Ah. C'est avec Dieu, tu n'as pas accepté cette phase qui est obligatoire, Tonya, mmh. non C'est vraiment obligatoire parce que, enfin, ça nous permet un peu de solidifier mmh. notre foi. Solidifier mmh. notre foi, yes bah, Parce que fin, quand tu fais des persécutions, bah, si tu n'as pas la foi, tu vas baisser les bras. Mmh. Et moi, je me suis dit, attends, si les persécutions, elles arrivent, c'est que j'ai la foi pour surmonter ce qui m'arrive. Mmh. Du coup, j'ai cru, j'ai cru en ce, que, ce qui dit dans la parole, en gros, que fin, la foi, elle est basée sur des choses qu'on entend, tout ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, si les problèmes, ils sont là devant moi, c'est que j'ai la solution pour régler les problèmes. Waouh mmh. Ça, c'est bien pensé. Oh, mais... je, écoutez, ça, c'est très, très important ce qu'elle vient de dire. Toutes les persécutions, que Dieu permet que vous puissiez vivre. Mmh. Mmh. Si Dieu les permet, c'est que vous avez la capacité, yes. vous avez la force, mmh. vous avez l'énergie pour passer outre. C'est ça, David ouais. yes. Yes. Oui, parce que tu ne seras jamais persécuté au-delà au de tes forces. Tes, voilà. yes. Yes. Tes forces en fait. Donc, il faut te dire que tu as la force, tu as la capacité en Amen. toi de, de vivre ces persécutions, etc. Amen. et d'en sortir. Et, es que sortir. et voilà. Ah Moi, je pense que ça forge le caractère parce que, euh, en fait, Dieu a un plan pour nous. Mmh. Dieu, yes. vraiment… Euh, veut qu'on accomplisse certaines choses sur cette Mais peut-être qu'avant même d'avoir un plan pour nous, mm. Dieu a un, une forme pour nous. Yes mm. Je vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu ah, veux vois, dire. C'est-à-dire ah, que… Pour entrer dans ce plan-là, il faut déjà la forme. Mm. Mm. Mm. En fait, il veut… En fait, le, le « nous » du futur, mm. le « nous » qui accomplira ce plan en question, mm. il aura… Enfin… Un certain caractère. Voilà, il aura mmh. un certain mmh. caractère. Mmh. Il sera passé par certaines mmh. situations. Yes, yes, yes. Il aura vécu certaines choses, expérimenté yes, certaines exactement. choses. Et si le nous actuellement ne mmh. passe pas par ces choses, oh, on ne pourra oui. pas devenir celui yes. qu'on doit, enfin celui qu'on est appelé à être. Yes. Mmh. Regarde, oh. regarde, regarde, regarde enfin, même devenir, oui. Regarde oui. quelque chose, parce que en fait, des fois, on a l'impression que le plan, en fait, le plan de Dieu commence dès lors qu'on accepte Jésus, n'est-ce yes, pas yes. Et dans ce plan-là. Euh, il y a d'abord la formation et la transformation. Yes. Oh. Et c'est à ça que servent les persécutions. Yes. Dieu utilise les persécutions pour vraiment mm. opérer un changement. C'est ça, n'est-ce pas yes. mm. opérer une transformation. Mais maintenant, regardez bien. Aujourd'hui, on est là comme ça en train de témoigner. Tonia, tu es très persécutée. Yes. Dernièrement, tu as été très, très persécutée, yes. Yes. on en parlait. Mm. Mais tu restes forte. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe Je suis en train de faire une émission et tu es en train de conseiller, de booster des gens qui sont wow. persécutés. C'est ça, c'est ça. Quelque part, notre témoignage sert aux autres. En fait. yes. yes. C'est ça, non C'est pour oui. ça que, chers internautes, soyez forts, oui. soyez neutralisés. Oui. Oui. Les persécutions sont normales. On est tous passés par là. Oui. Des oui. choses qui font mal et... Yes. T'as déjà pleuré parce que tu étais persécuté sûr, ouais. Toi aussi Oui, bien sûr. Toi aussi ouais, sûr. Toi aussi <rire> <rire> T'as déjà pleuré, Arsène Oh, oh. oh T'as oh. déjà pleuré, <rire> pour vrai. Non, j'avais eu l'âme aux yeux vite fait. Ah, ok. <rire> non, moi j'ai déjà eu l'âme aux yeux parce que des fois ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Ça fait vraiment mal en fait. C'est une souffrance morale en fait. Ouais. C'est une souffrance morale, mais restez focalisé, yes. restez strong. Comprenez ah, que oui. ça fait partie du plan de Dieu. Mm. Ça va vous travailler, ça va vous former et yes. ça va vous rapprocher de Dieu. Yes. Et vous suivez ce témoignage-là et vous. Vous, bénis, vous bénirez tellement de personnes. Oui. C'est ça, ouais, Olivier hein. oui, On bénit des gens, non, avec On ce témoignage. Non, mais bien sûr, parce que ça leur montre, en fait, que, bon, si tel est passé par là, ça veut dire que moi aussi. Mmh. Et peut-être que les persécutions ne seront pas au même niveau, mmh. ou du mmh. même degré, mais, mais... Ça veut dire que dans tous les cas... Euh, bon, la personne qui a été le plus persécutée, bah, c'est Jésus. Et euh, mmh. peu importe yes. la hauteur de notre persécution, on se doit de rester fort, mmh. en fait. On yes. se doit de rester fort. Yes. Par rapport yes. au prix que Jésus a payé, bah, nous, en fait, c'est limite rien à côté. Mmh. Et, euh, et, et même voilà. notre, notre témoignage peut rassurer quelqu'un, je pense. On je peut rassurer yes, quelqu'un, ah. et les personnes peuvent se dire, en fait, que... Les persécutions, c'est encore actuel. Les persécutions, c'est mmh. encore réel. C'est pas que dans le temps où, par exemple, l'apôtre Paul, il prêchait mmh. la parole, il était... Oh, vrai, il se faisait tabasser ou je sais pas. Attends, t attends, t attends, t attends, là, tu tiens, attends, <rire> attends j'ai marre ça. <rire> Frère, si on vit les persécutions d'il y a 2000 ans, mmh. peut-être qu'on vivra ensuite les guérisons d'il y a 2000 oh, ans. Yes. Oh, il y a 2000 ans. Peut-être qu'on verra les... En fait, en entrant dans les persécutions, en fait, on entre dans le cloître. Yes. Wow. Yes. On doit wow. l'accepter véritablement mm. et être fort être strong en fait, c'est ça non Et il y a un verset qui me venait en tête là pendant que tu parlais Arsène, c'est que Jésus va dire il n'y a pas d'homme qui perdra père, mère, père, terrain, sur la qui perdra et qui retrouvera au ciel et sur la terre, au centuple des pères, des frères, des... Des fois on perd des membres de notre famille mais on en retrouve ici on est des frères on perd des amis qui étaient là par intérêt dans le monde, mais après, on retrouve des amis avec qui wow. on a un vrai lien. Pas celui de « on était en CM2B ensemble wow. », pas celui de bah, « j'aime beaucoup Ronaldo ah. », mais celui de « on sert le mm. même Dieu ». Il y a la même mission, véritablement. Yes, yes. C'est ça, non Yes, yes c'est ça. Et je pense qu'en fait, Premièrement déjà, quand on donne sa vie à Christ, mm. on peut avoir l'impression d'avoir tout, tout perdu, pardon, alors mm. qu'on a tout gagné. Oh. Oh. Christ, alors qu'il est allé à la croix, mm. pouvait avoir l'impression d'avoir tout perdu mais il à cause de sa mort. Mais ah. il avait tout gagné parce yes. que trois jours après, il était ressuscité. Oh. Et je pense qu'il faut avoir la foi. Pendant la persécution, pendant que, pendant que par exemple, je prends l'exemple de Christ, pendant que tu es fouetté, je dois mm. avoir la foi en ta résurrection, je dois te dire non, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La Bible dit Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Yes. C'est parce qu'il a payé un prix qu'aujourd'hui mmh. on peut en bénéficier. Yes. Et en acceptant les persécutions, tu aideras des personnes qui sont donc persécutées. C'est mmh. ça. C'est ça. C'est ça. Par le témoignage, mmh. par ta vie, parce que notre vie peut être un témoignage. Mmh. Notre vie peut être un témoignage de nos expériences, tout ça, tout ça. Et quand en fait on sera tout en haut. Quand en fait on sera tout en haut, mmh. on témoignera de ce que Dieu a fait dans nos Je suis arrivé là-bas, mais ça a commencé par des persécutions. J'étais persécuté, wow. j'allais wow. m'enfermer dans ma chambre et des fois je pleurais, mais Dieu était là véritablement. Yes. Et yes, le Dieu qui est. C'est comme ça qu'une histoire se crée avec Dieu. Mmh. Mmh. C'est comme ça. L'histoire commence avec Dieu dans la chambre quand tu es persécuté mmh. et elle finit dans les sommets avec mmh. lui là-bas. Et tu peux dire, My God, tu m'as pris là-bas ah, et yes. tu m'as amené là-bas. Clairement, c'est ça en fait. C'est ça, David, non Bah ouais, ah. c'est ah. ça. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah <rire> c'est ça, c'est comme ça que l'histoire avec Dieu commence et c'est comme ça que la relation avec Dieu commence. Moi je m'en souviens que euh, ma relation avec Dieu je l'ai bâtie parce que de base c'était quelqu'un très entouré, mais à cause des persécutions j'étais quelqu'un maintenant de très seul. Mmh. Mais lui il était là okay. et c'est là alors qu'il est devenu le number one, c'est là wow. qu'il est devenu tout parce que quand j'avais rien, il était là yes. donc il est devenu tout pour moi de manière mmh. à ce qu'aujourd'hui tout n'est rien tant que j'ai pas lui parce qu'il est tout. Oh. Ouais, c'est ça, Ollie, non ah, tu veux que tu ah. me balances je te laisse bounce. J'allais dire aussi que, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est en fait les persécutions aussi, ça nous montre la vérité. Mmh. Parce que beaucoup en fait, en, en, d'entre nous, pardon, euh, on s'est fait persécuter et on a vu beaucoup de personnes nous abandonner. Mmh. Mais en fait, c'est là en fait, que tu vois bah, les vraies oui. personnes mmh. qui, qui, oh, yes. qui Et en fait, ça nous permet de. C'est limite, en fait, sélectionner. Bah, un bien, ouais, de sélectionner mmh. et les, de faire un, un tri. C'est un ouais. tamis, quoi. Exactement, mmh. ouais, c'est un tamis mais euh, pour se dire que ben, les persécutions ça t'amène la vérité et même dans ta vie en fait tu permets de voir tu de voir qui est qui et ouais, justement qui... comme yes. comme tu l'as dit aussi tout à l'heure euh, par rapport aux frères et sœurs qu'on gagne réellement mmh. en crise ben, ça nous apporte ben, que du bien ça nous apporte et j'ai l'impression aussi que les persécutions c'est une démonstration de fidélité au diable oh. de f... une démonstration au diable de fidélité à Dieu voyez oh. oh. ce que je veux dire? Yes, yes, le diable est là te persécute et dit ha, ha, ha, il abandonnera mais mmh. toi tu es en train de lui montrer l'amour que j'ai pour mon jésus oh oh oh je suis pressé par mes parents oh, pressé oh, par là. mes amis mais j'aime ce jésus là mais... Vous là, pensant que vous allez chuter pendant que vous allez échouer, mais vous êtes en train de lui démontrer que non, oh God, non, ma fidélité à Dieu, c'est fine Bounce, mon frère Bounce, non, ça me fait pour s'en inverser. Mm. La Bible va dire soumettez-vous à Dieu, mm. résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mm. En fait, on doit résister. résister. Si la foi est agréable à Dieu, Yes. La foi est désagréable au diable. Mmh. Et wow c'est par notre, wow wow par notre wow wow foi et notre espérance wow en fait wow wow qu'on va aller plus loin et qu'en mmh. fait, on va traverser la situation, mmh. on va traverser oh cette épreuve. Wow. Si la foi est agréable à Dieu, elle est désagréable au diable. Mmh. Oh wow. C'est une, une démonstration de fidélité, Tonya, non Qu'on est fidèle à Dieu, non Bah Justement, parce qu'en en fait, on se dit, on pourrait abandonner pour retourner dans le monde, par exemple. On pourrait abandonner parce que c'est trop dur. Ce serait plus simple. Mais tu dis... Pour la, pour, comment, dire, je vais, je vais, comment dire, je vais affronter les persécutions que j'ai parce que j'aime Dieu, mmh. je l'adore. En fait, il est mort sur la croix pour moi. Pourquoi moi, je ne pourrais pas faire ce sacrifice de mmh. supporter les persécutions que je ouais, vis ouais. parce que je l'aime wow. yeah, C'est une démonstration d'amour. S'il a payé un prix, euh, on doit également nous aussi. Euh, on dit pas maintenant de subir tout quelqu'un vient. Euh, on dit pas d'accepter la maladie ça. Ah. C'est pas une persécution. La yes. maladie c'est une attaque. Yes. faut pas si c'est ça ça c'est mauvais. Mm. C'est pas dans le plan de Dieu. La pauvreté non plus. Exactement. Mais les persécutions c'est lorsqu'on est pressé en fait. Et mm. j'aimerais vous lire un verset, guys. Euh, Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui mmh. aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son oh, Fils. Mm. » Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Mmh. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mmh. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Mmh. » ah, ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui, qui sera, sera contre, contre, contre nous, nous Amen. Oh Des fois on est persécuté, on a l'impression que le monde est contre nous. Ah. Eh bien, amen. amen. Amen. Le monde est contre nous. Mais ça me rappelle une histoire avec euh, le prophète Élisée. Il était sur une montagne comme ça. Et il euh, y, a, y a, je crois que les Syriens vont attaquer euh, Israël. et euh, et, euh, et, et le prophète Élisée, il avait un jeune assistant qui s'appelait Géazi qui va lui dire Maître, maître, on va, on, on va se faire goumer, là, franchement, là, tu vas <rire> Et là, Élisée pose sa main sur, sur l'épaule de Géazi et il dit Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il wow. voit. Et là, les yeux wow. spirituels de Géazi s'ouvrent mm -hmm. et il voit des chars, il voit des anges autour wow. d'eux. Wow. Écoutez bien, quand vous avez l'impression que le monde est contre vous, le monde est en train de vous pousser vers oui. Dieu et vous n'êtes oui. pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Jésus est là. Amen. Les anges sont là. Amen. Le Saint-Esprit est là, Les, vos amis en Christ sont là, vos frères oui. et sœurs oui. sont là oui. et c'est le temps pour se consacrer à Dieu. Oui. Oui. Qui a utilisé ce temps déjà pour se consacrer à Dieu véritablement Moi. Vas-y Oli, raconte-nous. Ouais, moi aussi, Mais en fait… Est-ce parce... est qu'il y a déjà une persécution qui t'a poussé dans un temps vraiment de consécration euh, Ouais, bon, c'était un... <rire> une histoire un jour, euh, j'étais rentrée tard j'étais un peu rentré tard et tout d'une réunion et euh, maman en fait elle m'avait clairement dit ouais si tu rentres tard et tout euh, ah, je te laisse pas rentrer mmh. etc etc et euh, bon moi je pensais un peu c'était une, une blague, mmh. que une blague mmh. mais il s'avérait que non non en fait mmh. elle l'a vraiment fait et euh, du coup en fait ce jour-là j'ai même pas tenté de rentrer chez moi j'ai même pas pu euh, mettre un pied et du coup ben, ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû dormir euh, dans ma voiture mmh. et euh, sauf que à ce moment-là en fait ben, j'étais seule dans ma voiture et euh, c'était tellement une situation euh, désagréable, mmh, parce en plus, il faisait grave froid. tu es petite. Ouais, ouais, c'est pas... Mais mmh. du coup, il faisait grave froid. J'étais seule et c'était une situation que je n'avais jamais, jamais vécue jamais ouais. vécu auparavant. Mmh. Et donc, en fait, dans cette situation-là, en fait, Quasiment toute la nuit, bah, j'ai fait que parler en fait à Dieu. Wow. Wow. Wow. Et euh, je me souviendrai bah, toujours de ce jour où en fait, mmh. j'ai pu bah, passer toute une nuit à Où tu n'étais euh... pas, y a, y a, tu avais froid, ouais. mais il était là. Mais il était, mmh. là, mais il était là. Ta mère t'avait laissé, mais mmh. lui, il était là. Mais lui, il était là. Wow, ça m'apprend aussi ouais, sur sa fidélité. Mmh. Ouais. Ah. De... Ça, on ne peut pas expérimenter la fidélité. De... Un jour, le sentiment m'a fait comprendre ça c'est que tu ne peux pas expérimenter ma loyauté, tu ne peux pas expérimenter ma fidélité y a pas des... tu n'es pas dans des occasions où mmh, je dois vrai. la manifester. Mmh. C'est mmh. ça, en fait. Et des fois, accepter les persécutions, c'est persécutions, donner l'occasion à Dieu de se révéler à nous d'une autre mmh. manière, mmh. en fait. D'une autre facette. Et j'aimerais continuer mon verset. Euh, Romains 8, 37. Allez lire Romains 8 à la maison c'est <rire> vraiment non. le chapitre des persécutés. Hein. Ouais. <rire> L'apôtre Paul dit. Euh, mais dans toutes ces choses, sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, oui. ni la vie, oui. ni les anges, oui. ni les dominations, ah. ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature Aïe. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant, Jésus-Christ, oui. notre Seigneur. Oui. Rien oui. ne pourra nous séparer de lui. Aucune persécution, yes. aucune pression, oui. nothing oui. ne pourra nous séparer oui. de lui. Et j'aimerais vous dire simplement ceci, on est persécutés, mais franchement, Dieu est là. Oui. Ça va aller, il est là. Ça va aller, il est là, mais... il, est là. Ça, il est là ou pas Il est là Il est là. Et j'aimerais que Tonia, tu puisses nous dire simplement cela. Toi, tu as vécu des grandes persécutions. Yes. Et on ne va pas forcément dévoiler ça, tu rends un témoignage, mais vraiment des persécutions public et chers internautes, je ne sais pas si vous imaginez, mais mmh. elle est toute mignonne, elle est toute gentille, mmh. voilà, voilà, <rire> mais elle a vécu des vraies persécutions. Qu wow. Qu'est-ce que ça a développé en toi une force Non, moi ça a, ça a développé une force, je me suis dit non, je suis trop forte, je vais, ah, mais... je vais, je vais mmh. combattre. Ça t'a montré que tu avais une force insoupçonnée en fait. En fait, mmh. je savais même pas que j'étais forte comme ça en fait. Mmh. Je, je savais même pas que ma foi, elle avait un niveau aussi élevé, mmh. genre euh, en fait les persécutions, ça, ça a vraiment permis de de savoir qui j'étais en fait. Mmh. Ça m'a permis de voir... Euh, j'étais une femme de foi, voilà. Mmh. Une femme forte parce mmh. que j'ai vécu des persécutions. Yes. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment la foi et la force de pouvoir... Euh, mmh. Comment dire Passer de, au-delà. Voilà. Ouais. Mmh. Du coup, et voilà. ça t'a montré vraiment ce qui était en toi en fait. Ouais, ça m'a montré que... Parce que dans, dans persécution, il y a comme... Y a, y a, C'est une pression en fait. Mmh. Et on sait que le jus du citron, il sort que quand on le presse. Yes, est ce wow. que Dieu a mis en vous, il est manifeste que quand vous êtes pressé. Wow. Personne n'a un citron sur le public. <rire> <rire> Moi, il y a quelqu'un mis en jaune là. <rire> voilà, mais. <rire> voilà, on est pressé. C'est là qu'on sort notre potentiel. C'est là qu'on exprime ce qui est en nous ah, véritablement. Mais... Mmh, mmh. Donc, qu'est-ce que Arsène, tu aimerais dire en regardant la caméra à quelqu'un là qui. Euh... Qui est, qui est persécuté. Un frère et une sœur qui nous regardent et qui est persécuté par la famille, par les amis. Est-ce que tu pourrais t'adresser à la caméra et, et parler clairement et, et... Moi, j'aimerais dire, persévère et accroche-toi au Seigneur. Yes. La meilleure des choses, c'est de t'approcher de lui et la yes. meilleure des choses, c'est de compter sur sa présence. Yes. La Bible va dire, mes parents, mes amis peuvent m'abandonner, mmh. mais l'éternel Dieu ne m'abandonnera pas. Yes. En fait, Dieu ne t'abandonnera jamais. jamais. Tout le monde peut t'abandonner. Le monde entier va passer, vrai. mais lui, c'est celui qui va rester. Yes. Et même, c'est celui avec qui tu seras après ta mort, mmh. pendant l'éternité. Mmh. Il faut wow. que tu prends cette occasion, tu prends en fait euh, cette épreuve comme un bénéfice mmh. et que tu dises en fait, c'est le moment pour moi de me rapprocher de Dieu. Yes. C'est le moment pour moi de Amen. me consacrer. Amen. Oui. C'est ce que j'aimerais dire. Amen. Là. Oli, est-ce que tu peux également t'adresser à la caméra et est-ce que tu peux parler à quelqu'un également qui vit des persécutions, à la famille, tout ça Est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un, soutenir quelqu'un Yes. Vraiment dire à quelqu'un que, mm. euh, en fait, tu dois te dire hein, que si tu passes par cette situation, yes. c'est que tu es capable de t'en sortir. Yes. Et yeah. vraiment, en fait… Bon, c'est bizarre de dire ça, mais Dieu n'est pas fou. S'il te fait passer par cette phase-là, ça veut dire en fait que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Amen. Vraiment, en fait, il y a quelque chose de meilleur qui yes. t'attend. Yes. Alors yes. tout simplement, persévère, continue. Mm. Persévère. Et la foi. Yes, yes. Mm. yes. Et on aimerait, avant de passer à notre dernière rubrique, let's pray, on va prier ensemble. On aimerait dire tout simplement, euh, Entourez-vous de personnes yes. qui suivent le chemin yes. que vous avez. Mmh. Les amis yes. chrétiens, c'est tellement important. Mmh. N'hésitez pas à en parler. Vous pouvez même nous contacter sur Fresh euh, yes. qui s'affiche là, le Instagram de Fresh, ça fait juste en bas. Yes. Et vous pouvez nous envoyer un message en prime, nous dire je suis persécuté. Et euh, on essaiera au maximum et on réussira. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais la clé dans ces moments-là, c'est vraiment aller vers Dieu. Yes. Wow. On va passer sans plus tarder à notre rubrique. C'est maintenant. Let's, let's pray. pray. Yes, guys, yes, yes, De retour dans l'émission S.O.S. Je suis persécuté. persécuté. Ah, J'aime bien dans persécuté, au lit, il y a percé. Nous sommes de retour et dans la rubrique Let's Pray, parce que nous aimerions nous aimerions, c'est ça. Yes. Nous aimerions vraiment prier ensemble, prier avec mmh. le public, yes. avec vous les chroniqueurs et avec vous, chers internautes et chers téléspectateurs. Nous aimerions simplement confesser la parole de Dieu yes. et confesser que nous sommes forts en fait pour yes. tenir les persécutions. Et lit tu as dit quelque chose. Tu as dit que Dieu n'est pas fou, mmh. que Dieu est très sage et Amen. Dieu nous tentera. La Bible dit que Dieu ne permettra aucune chose que nous ne pouvons pas faire en fait. Mmh. Dieu yes. ne permettra aucune chose qui est au delà de nos forces. Yes. Et yes. si vous êtes persécuté à cette échelle, c'est que votre force est à cette échelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Alléluia. Ah, les persécutions révèlent à ah f... C'est notre force, vrai, hein. là, où est, là où est notre foi. Mm. Très persécuté, c'est que tu as une très très, très ah, grande yeah, yeah. yes. yeah. wow. Et j'aimerais qu'on puisse, là où vous êtes derrière votre écran, et tous ensemble ici, euh, tout simplement, tous fermer les yeux. Et j'aimerais qu'on puisse confesser simplement en une minute ceci merci Seigneur merci Seigneur parce que je déclare, que, je déclare que dans, dans l'ombre de la vallée que dans l'ombre de, de, de, de la mort tu es avec moi, es avec moi, importe moi peu importe les persécutions tu es avec moi es avec je, crois je, je crois et je déclare que je suis fort que je suis un homme de foi, un un homme de de foi de au nom, de Jésus, au nom de, Jésus, de Jésus peu importe les persécutions je resterai, je resterai toute ma vie, toute toute ma vie fidèle, fidèle, fidèle à Dieu, à, Dieu, à, à, Dieu à, sa parole, à sa parole et à son royaume, à son royaume. À son royaume. Je, fais partie je fais partie des enfants de Dieu, Dieu fidèles fidèle et, loyaux, et, loyaux et loyaux au nom puissant, au nom de, Jésus, puissant de, Jésus. de Jésus hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah. qui croit yes qui croit qu'il est fort pour tenir n'importe quelle persécution oh, ici. Amen qui le yes, yes. Yes. Profitez véritablement de ces occasions de persécution pour vous rapprocher de Dieu. Et sachez ceci, ça ne dure pas toujours. Oui. Amen yes. Ça ne dure pas toujours. Vos parents qui vous persécutent, on aimerait vous dire, ils vont se convertir. Amen, amen Vos amis qui vous persécutent Allélui. vont se convertir. Amen à... Vous savez, j'avais des amis qui me persécutaient, qui aujourd'hui sont chrétiens. Amen et moi, je persécutais des amis, et moi-même, je suis devenu chrétien. Amen <rire> Vous comprenez ou pas Les persécutés deviendront persécutés. Wow non, les persécuteurs deviendront persécutés. Amen Vous comprenez ou pas yes Les persécuteurs deviendront persécutés. C'est ça, Arsène yes, C'est ça, c'est ça, ça, ça, ça. ça. Les, persécut les persécuteurs d'hier deviendront les persécutés de demain. Oh, amen restez calme, restez un vrai témoignage, restez fort. On t'empêche d'aller à l'église, on te presse. On... Sois un homme de foi, yes, une femme yes, de, yes, de foi, yes bats-toi. Yes qui si d'entre vous ici aimerait donner un mot de la fin Moi, j'aimerais bien. Arsène, vas-y, mon gars. La Jésus caméra. Va dire, Jésus va dire... Oh, je là. Jésus va dire, celui qui persévère jusqu'à la fin mm. sera sauvé. Yes c'est la clé pour la victoire. Yes. Il faut que tu persévères Amen. et tu réussiras Amen. à convertir toute ta famille. Tu réussiras à gagner ton entourage à Christ. Tu réussiras à yes. impacter ta génération. Amen yes. Persévère. Malgré les persécutions, malgré les difficultés, c'est pas grave. Jésus aussi est passé par là. Mmh. Tu passes par là, tu persévères, et à la fin, il y a la victoire. Amen il y a un homme de Dieu qui s'appelle Bénin. Mmh. Son père le persécutait. Son père le cognait même parce qu'il était chrétien. Son père l'empêchait d'aller à l'église. Son père était dur contre lui. Un jour, Bénin va prêcher à l'église pour la première fois. Ça va passer dans le journal et mmh. il va commencer à prêcher. Quand il va commencer à prêcher, son père va voir l'annonce sur le journal. Son père va venir avec sa mère et ils vont se mettre au fond de la salle. Bénin mmh. commence à prêcher mmh. et il voit dans le fond de la salle son père et sa mère. Il se dit, c'est fini pour moi. Il se dit, c'est bon, je vais mourir. Il se dit, bon, bah, au moins j'aurai accompli ma mission, j'aurai à prêcher yes. l'évangile. La réunion finit à 22 h. Il se dit, il va rentrer chez lui directement. Il se dit, non, non, non, finalement, non, non, ils vont m'attendre, ils vont me cogner. Mmh. » Il est d'origine palestinienne, ok oui, oui. C'est ça que son père est. <rire> c'est pas. Ah bah dis donc, loulou hein, Vous comprenez euh... Vous comprenez Voilà, et, et pas de dessert, non. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il fait le tour de la ville. Et il prie, il dit, Seigneur, c'est quoi Il dit, je vais rentrer, je vais mourir, c'est mon... ma dernière nuit. Il rentre à 2h et il dit, à 2h, mon père dort. Il arrive, il voit que son père est dans le salon, comme ça, dans le noir, la tête baissée, sur le, sur le canapé. Il se dit, « My God, bon bah, Seigneur, si tu a veux me suite. reprendre, reprends-moi. »« À tout de suite, Seigneur, a... je remonte au ciel. » Et là, son père lève les yeux. Son père avait la cinquantaine, c'était un palestinien, il était très dur. Son père est en train de pleurer, il lui dit, « Est-ce que tu peux m'apprendre à devenir comme toi oh ?» on, wow. on déclare que c'est ce qui va vous arriver au nom ah puissant. Yeah, c'est ce qui va tous nous arriver au nom puissant. Ah yes. yes. En tout cas, guys, on n'a pas ce n'exemple. J de... yeah. SOS, je suis persécuté, mais SOS, à partir du après le visage de cette émission, le persécuté est fortifié. Yeah. C'est maintenant Satan qui fera des SOS, SOS. Yeah. Mais ça ne marche plus. Yeah. Ça ne marche plus, Satana. God bless you guys. On est ensemble. Stay fresh. À la prochaine. Yes. Yeah.